Chers traders et investisseurs, lundi 25 mai, bonjour Alors les faits continuent à nous donner raison pour le moment et en étant à plus de 1.3% ce matin nous sommes sur le point de sortir par le haut du trading range ce dont nous vous parlons depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines maintenant. Mais ce n'est pas encore fait. De plus, aujourd'hui est une journée très spéciale puisqu'il n'y a ni marché américain ni marché anglais. Les marchés sont donc dans le vide un petit peu absolu, en tout cas sur le plan des volumes. Ces marchés, comme nous venons de vous le dire, restent optimistes. Mais attention, toute nouvelle, mauvaise nouvelle, qu'elle soit sanitaire ou géopolitique pourrait tout remettre en cause. Attention, attention. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike difficile avec quatre trades gagnants sur quatre accompagnés de trois médailles. Il n'y a pas de marché américain cet après-midi, donc les compteurs devraient rester bloqués à ce niveau-là. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.